Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On a découvert le Hagen Gym. Il est très stylé, de bonnes machines qu'on ne voit pas ailleurs. Merci pour votre engagement. Tika en moins de 24 heures, c'est ça l'effet. Mais on ne va quand même pas se contenter de ça. Faites-moi péter celle-ci en mettant directement un gros pouce bleu. Car aujourd'hui on ne va pas simplement regarder ces machines. Kigan Hagen sous-estime un peu la force de l'effet. Et si on lui montrait qu'on n'était pas juste des youtubeurs fitness, on est géré de statut grec, pas vrai. Alors j'espère que vous êtes prêts pour un gros training herculéen. On va exploser nos pairs avec force et fun. Put the place up, yeah, we know what we made up. Can't get enough of you, boy, I'ma chase her Face up, now I feel a major Blink up and I, ego, I'ma take her Shake her, yeah, she was a ball shaker She shake me mousse, j'ai envie de pisser Il est parti détruire le, le toilette de Kylian, est-ce que c'est normal Sans pitié, on va chez les gens pour faire caca. Je peux pisser ou l'odeur un trou, il ouais. n'y a pas de VMC hein. Ici, t'es prêt à monter jusqu'à combien, euh, une planche Nous, c'est euh, pas ce qu'on fait. Hein. Normalement, j'ai fait série à 102,5, donc là ce serait 105. 105 x 8. Comment fait 105 Ouais. Viens voir ce que ça donne. Bah, vous allez tester, là. vous allez prendre vos repères ouais. dessus. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'il un gros Oh, il y a un gros <rire> festival, Si je peux, <rire> si je peux, si je peux <rire> me permettre. Petite trust aussi. Faire l'amour au banc, carrément. Ouais. Regarde, regarde la Mais différence, regarde la différence de fesses, regarde On ne finira chier... pas les fesses hein. <rire> Regarde la différence 3 <rire> pas plus en avant Et moi la largeur de prise tu vois, maintenant c'est toi qui adaptes. Tu hein. places ce doigt-ci au niveau de la marque là que j'ai là C'est C'est ça, je prends bien large C'est à toi d'ajuster, hein. si tu veux plus serrer, tu prends plus serré. Hein. Et à chaque fois tu tires et tu vas bien taper dans, dans le mousse va voir que ce sera léger, alors ce sera très très léger vrai, tu peux taper j'ai mis un mousse donc Il a fait exprès de mettre un truc ça me permet aussi d'avoir l'amplitude idéale. Tu fais trop d'amplitude, ça sert à rien. Toi, là, il y a déjà les coules qui arrivent dans le prolongement du corps. monter plus haut, ça sert strictement à rien. Ok, c'est bon, ça va. C'est à chaque fois. Parce Pas spécialement, en tant que t'es stable. Ah, vide comme ça, ça dit quoi c'est tous les jeux. Ouais mais des petites tensions dans la nuque. Ouais, fait dans la nuque ouais. On a parfois tendance à C'est <rire> juste de garder la tête plus ou moins à droite. Ou du moins des le prolongement de la colonne, tu vois. Ah, si ça. tu corbes un peu, c'est normal qu'elle se redresse un peu, mais il faut pas qu'elle bouge. Il y a quelqu'un qui a un appel là ou quoi C'est pas moi. C'est moi, hop, oh, c'est la nuque. je répondrai plus tard. Ah oui si de venir chez moi <rire> <m 'amener> avant <avec rire> Les gars, je dis clairement Kylian, il en fait payer l'abonnement. Hein, <rire> c'est pas mal hein Ah non si c'est lourd. C'est pas mal du tout c'est vraiment sympa, la nuque, ça va Mais c'est ouais. toi je dirais que t'as une noob, ça, fait ça. Oh Toi tu es ça, je t'ai vu. Vous avez fait le vos de votre série ouais. ouais. Je sais pas, tu montes de combien en combien Ouais, de 20 en 20. 10 en 10 20 chaque fois. Tu le de 20, 20, en 20 donc là, Ah j'allais dire, il s'échauffe comme moi. Ah non, non, je faisais ça à un moment, mais faut pas abuser. Quoi. Ça dépend de l'exercice en vrai, je pense. Ouais, mais On sur décliffe, machine, tu, peux, tu vois. Sur machine, ouais, des toi tu montes de 50 en 50, quoi, tu vois. Mais sur machine, tu peux plus te le permettre que sur poids libre, je trouve. Tu as y a beaucoup plus de techniques, il faut le temps de te et tu travailles avec des sangles ou pas du tout ouais, ouais ouais. Heureusement, il a pas de voisin, tu le sais. Papa. Mais là, tes voisins t'entends ça, tu te poses vraiment des questions. Si tous les jours il envoie comme ça, <rire> ah, c'est trop le ce C'est pas humain, c'est la humain, humain. Là, voilà. Ouais, t'es bien. Ouais, pas avec ta nuque. T'as jamais pensé à mettre une presse, un squat, un truc style Presse, non, parce que j'aime pas trop les presses. Ouais. Le mouvement, il est pas intéressant. Axe squat, éventuellement, mais ce sera en plus, tu vois. ça prend de la place et puis. Euh, euh... J'aime bien, moi. <rire> bah, quand il y aura l'agrandissement, je pense que squat, j'en prends rien. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Non, mais ce squat, c'est ça, va. Bah. En fait, je sais pas si t'as de la souplesse au niveau euh, bah, des squats. Moi, je sais que j'ai aucune souplesse. Ouais. Et je préfère faire du axe squat. tu sais si que, es que le bel squat, pour ça, il est mille fois mieux, parce que tous les problèmes de mobilité, de longueur de fémur, ça te les corrige, ouais. ou tu te tiens. Donc, tu tout en fait, c'est vrai. Bah, le squat, tu même pas obligé de euh, forcément faire attention à la position, même si non, es mauvais mais... au squat, ça va passer. En fait, ça solutionne tous les problèmes qu'il peut y avoir. Quoi. Mais tu t'es jamais vraiment dit, je vais reprendre le soulevé de terre, le squat. J'ai vu moment j'avais plus le soulevé de terre, puis je me suis dit non en fait. Euh... Pas ouais, de ouais, mouvement, en fait. de risque pour... Voilà, c'est ça. ça. Du bon, c'est des mouvements où t'es quand même vraiment euh, dirigé par l'ego quand qu il arrive. Hein. Oui, c'est ça. Et même un deadlift classique, ça sert à quoi en fait ce mouvement-là, musculairement parlant Donc c'est son ego. Voilà, ça sert à rien. C'est pour ça que le romanian, il est mille fois mieux. Et je trouve que c'est plus facile de le faire sans risque de te blesser. Tu le fait que tu es la phase excentrique, tu places directement, correctement tes segments. Et du coup, quand tu l'as remonté, t'es es bien placé. Contrairement au deadlift, il va tout placer. Si tu mal placé dès le début, cest que tu t'en rends pas compte, mais ça rend juste le mouvement moins efficace et tu peux te blesser quoi donc ouais non c'est lifts franchement c'est pas un mouvement utile je crois deadlift je pense que ça peut être un mouvement intéressant quand t'as as des leviers courts en fait voilà par exemple Sinon, bah, pas comme, le de... squat, hein, <coughs> comme le squat au final hein. comme le squat c'est vrai chose... oh, est-ce <rire> <Tranquille. rire> Est que c'est normal T'as jamais fait tomber de disque sur. Euh... Non, non, ouais, mais c'est euh... que c'est le seul truc dangereux. C'est le seul truc qui pouvait être dangereux, c'est ça. Après, je pense que tu fais tomber un disque, chaussure, pas chaussure. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je a Clairement, clairement. T'as peur de tirer trop fort d'un ouais. En fait, j'aime pas quand ça claque. C'est mieux que le bûcheron, quand même, les gars. Bah, le bûcheron, c'est horrible, c'est le pire exercice. Non, si, c'est bien, c'est horrible. Ouais, J'aime vraiment pas. Je crois qu'il y a tout le liège qui vient s'entraîner ici, gros. <rire> baisse, baisse la tête. Mais tu vois Il a une position de la musculation plus proche de la mienne que de la tienne. C'est ouais, un mourant. Ouais. C'est un bon, il est comme moi. Moi si c'est pas lourd, ça travaille pas. Bon. Je vais lui demander de lever le t-shirt un peu pour voir s'il a les abdos là vu qu'il a séché. Et puis moi j'aime bien mettre les hommes tenus. Curiosité. 80, je trouve que c'est la charge qui commence à devenir sérieuse quand même au Porsche. Tu... Ouais. 80 je on sais, commence à être ressentir. Ouais, clairement. Ah, ouais, Quelqu'un qui fait 10x80, il commence à être bien sur le mouvement. Tu vois. Et les meilleures perfs que je connais, ben elles tournent toutes autour des 10x110 en fait. J'ai jamais <coughs> vu personne faire 10x120 tu vois. En tout ouais, cas naturel. Je va me chauffer, je vais avoir des nouveaux objectifs. Ben, ben, si ah, tu le tapes ben, 10x110 <coughs> aujourd'hui déjà, on va se dire putain. 10x110 aujourd'hui <coughs> Je vais chercher un mot, aujourd'hui on te ferait avec toi hein, Kylian Tu veux me blesser mais je vais aller les chercher arrive à 100 kg 100 kilos T'as perdu une rondelle, gros bon. ouais, ouais, Il est en train de casser tout mon matos Elle là Ah oui, elle est dans ma poche celle-là ah, ah, bah, Je me dis si bizarre qu'elle tombe du vent sans, sans le reste du truc Il n'y a pas beaucoup de trop <rire> L'électropuissant tu vois <rire> Tout qui se détache T'as tape bien dedans, bien hein. explosif. C'est ouais, facile, hein? C'est bien. Tu vas le chauffer, arrête. Non mais il est là, ah, tu vas le chauffer. <rire> J'en garde pour après. <rire> Explosif, puis mousse, c'est ferme. Moi, je comprends trop. Ouais, ah, ça vole. T'as tu lances là. Bouge. Ah, il faut que tu lances. Ouais. Pense à madame. J'arrête. J'arrête. Je vais en garder pour lui. Pour après. Il est solide, hein, franchement. Il va en garder pour après. après. Ça à 100 euh, kg. A partir de 100 kg, je vais commencer euh, à me donner. On Le met 100 ou on fait un petit snippet de 100 On, on met 100, 100. Peu, hein. ouais, ouais. On met 100. Bon, là, on commence à être sur des vrais d'accord. 100 kg. Ça vole. Hein. Ça, ça vole, vole. Hein. Pour dire. Direct. Ah, ouais, monsieur, il va monter derrière. Bah, je dois faire à 105, 8 fois. Bah, moi, je dois faire à 110 fois 8. Oui, <rire> <oui. rire> J'en ai plus fait depuis longtemps, donc je sais pas si revenu au niveau zéro. Hein. Les 10 fois 110, ça, je sais plus. Hein. Il a dit 10 fois 110, c'était chaud. 10 fois 110, c'est mon record absolu, tu vois. Et il y a On quasi dit. personne qui passe, tu vois. Pour, pour être chaud, et s'il faut faire combien Pour être vraiment, enfin, comment dire, pour être oui. chaud. donc... Comme je dis, à partir de 10 x 80, ça commence à devenir sérieux. Okay. Quelqu'un qui sort 10 x 100, il est déjà vraiment très bon. Okay, si genre 10 tu tapes direct là-dessus, ça va très bon. 10 x 10 10 100. 100. Là, c'est des déjà... chauffements. À chaque fois, quand tu valides pas, parce qu'il manque quelques millimètres en fait. C'est ouais, rien du tout. On en compète réglementaire. Et c'est ouais, ouais, ouais, le... ça qui est chaud <rire> avec le <rire> ring-punch. C'est ça qui est chaud <rire> avec le ring-punch, <rire> c'est parce que à partir du moment où tu touches plus, tu as peut-être encore arrivé à une des rêves où il ne manque que même pas un centimètre. Et c'est ça que quand tu bloques, c'est super dur d'aller plus haut, quoi. Non, en fait, on est plus en, en entraînement, on est au SP game, si j'ai bien compris. Ouais. Ok, on y va. c'est avec super physique que le mouvement s'est fait un peu connaître, hein. Ouais. Okay. Ah, mais ça va, ça touche bien, hein. Ouais, ouais. c'est ouais. bien. Allez. Voilà, ça t'enchaîne. Qu'est-ce qu'il se passe J'ai été surpris, gros. J'étais surpris par la charge, ah. Les centres, les 80, il y a un monde, hein. vraiment vraiment les faut vraiment y aller. Hein. Moi, il y a un monde. Dâche-moi les Il Faut vraiment y aller. Moi, tu va va sais que je vais, je vais me blesser s'il faut, mais. J'en ai rien à faire. y aller sec en fait. Ouais, faut pas ouais. chercher à faire de si vous sortez 10 fois 100 là, je serais quand même sur le cul, hein. vraiment. Gros. J'ai été surpris, prépare-toi. Vraiment, en bois La première, elle monte bien, puis après, tu sens vraiment que la force, elle souffre Faut serrer les dents et y aller. Faut. Ça qu'elle dingue. Tu sais qui est pris les 10 x 110 Alex. Oh, oh, oh, oui, ils ils pas, pas, mais il m'a surpris, euh... lui. Hein. Il m'a oh, hein. surpris. Il y a 5-6 plaques. 6 plaques. Si vous ne voulez pas le contrôler avec Alex, sur la chaîne. J'ai un... pas compris vraiment quand il y a mis 6 plaques. je fort, On ira trouver. J'ai trouvé qu'un un roïd et on pas. Avec un band, avec un band carrément. Ah. <rire> bah, bah, Ça se bon, bon, avec le camion. Le band le bad squat. Je vais tester un peu tout le monde. En vous, hein. C'est pas une petite charge. Explosif, voilà. Allez, allez, allez. Boum. Allez, puis On monte le plus possible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il dort pas pour. Boum! Nickel, va, on se fatigue, on C'est propre, il est bien. Hein. Ah, il dirait pas non, je ça. Je me suis fait mal avec le tourbond, mais ça ah, ouais. va. Si je rends compte qu'il en a autant dans le dos que dans les pecs, on est malfavres. J'en ai fait 5, dans un mois, je mets une story où j'en ai fait 8. C'est bon? Non, mais ah, maintenant aussi, j'espère que tu vas le faire moi-même. Je vais le faire moi-même, j'inquiète Et 3 gaps, c'est quand même pas mal là-dessus. J'en ai fait 5, pas 3. Hein. Non, mais 3 réponses en plus, ça gagne. Ouais. Moi, j'ai besoin de motivation d'un mec qui est plus fort que moi pour que ça me donne envie de progresser. C'est ça que j'ai. Regarde ces stones. Moi, il me déprime aussi. Des fois, je regarde ça, je me dis, pourquoi je fais de la muscu. Quand tu vois ça, moi, ça va. Non, non, c'est facile. Ah, encore une. Il y en a encore ce truc là pour ah, euh, sûr, en a pas encore, Il y en a pas encore. Encore. encore. encore. Encore, encore. Allez, allez, allez. allez. Ça monte, vas-y. Encore. Oui, Super, c'est bon aurait bon pu aller en chercher encore il un peu. Ah ah ah aurait dû prendre les 10 juste pour faire comme lui, comme, comme tu vas ça je l'aurais énervé. On va pas mettre 16 répétitions en vidéo, on... ils vont pas savoir, j'ai fait 10. <rire> <rire> ça sera pas précisé au montage, ça J'en reviens pas. <rire> Après y a pas besoin de toucher, genre. donc si il te manque quelques centimètres, ça se voit. Pas. Pas. Là tu vas... ça va aller, 10. Ah, ça va aller, ça va aller Pimous. Bonne vidéo. Ah. Allez boum, explosion. <rire> Ouais, encore. Voilà, bien haut. Tu vas pas avoir. C'est ça. Allez. Allez, disons piqué, hein. Tu les as, tu allez, les as. Allez, allez, allez. <rire> ouais. Allez, à 10h, oh, tu l'as, ah, ah, ouais, tu l'as, tu l'as. Ouais, ah, ah, yes, c'est bon, c'est bon. On a touché, j'entends, tu l'as. On a entendu le tir. J'ai touché, j'ai touché. C'est confirmé. Nickel, c'est bon, super bon. Très, très bon. Parfait, les gars. Ça y est, moi, c'est fin de training, je suis mort. Je sais pas ouais, si je... Avenir il te paye bien mais bon, j'insiste à gars. <rire> si on sait combien il lui donne, on va savoir combien il lui demandait. Combien il lui avait Ah oui, euh... niveau sensation elle est incroyable. Alors, en fait, l'histoire pour le placement du coup, la machine elle est mal faite dans un certain sens mais il faut, là les trucs sont réglés à fond, on ne peut pas aller vers plus haut, caler les jambes, hop prise neutre ici, on se tient là et Tiens. on se penche un peu en arrière. Ok. <rire> tu vois Si tu démarres là et que tu tires là, vous allez aller toucher tout le temps. Hop, on se penche un peu en arrière et on tire. Ok. En ligne Ouais. Échauffement là. Ouais. Alors, pour de vrai ouais, ou euh, il se moque <rire> Non vraiment Non non il fait une série. Ah, il fait... Si si j'ai entendu. Et tu t'échauffes ici Ouais, as dit la ouais il a mal pris Non d'habitude, ma charge de travail avant que j'arrête celui-là, j'étais à 50 par côté, je crois. Là il y a 25. 25 c'est bien. Prends-la vraiment à l'extrémité, sinon ça va être vachement plus dur. Ouais, t'es bien. Ouais, solide. C'est échauffement, calme-toi, vraiment, je le sens. Non, je te vois. En termes de calories en masse, t'es plus ou moins combien normalement 1500 Ah, il te descend déjà 2 trois 300 comme ça Non, pas d'un coup, ouais, je te descends plus facilement. Prends-la bien à l'extrémité, la, la poignée. Sinon, ça, ça fait beaucoup plus lourd, le levier est plus. Faut que tu gardes les repères aussi, quoi. Ah non, le poil, là, il descend quand même vite, vite, vite. Oui, quand je me suis pesé le matin, bon, ça c'est bizarre. Ça t'a surpris un peu. Ouais, j'ai été un peu choqué, je me putain, merde. Et tu te sens encore plus belle, tu vois, quand, quand tu te pèses très léger. Ça, ça... Ah, il est sacré noir, hein ouais solide très très solide j'aime bien c'est pas mal j'aime bien Là j'aime bien par rapport à l'attraction ou quoi ça change bien c'est pas mal bon c'est non, ça a été là. Non, non. Non mais le poids il est déjà là, franchement. C'était lourd déjà. Mais tu vois, c'est un peu plus euh, bizarre d'être venu le voir lui que quand on a vu Body Time, parce que lui, je l'ai vraiment suivi, tu vois. Body Time, j'ai laissé tomber pendant un long moment. Ah, mais j'ai continué à regarder ouais. cette vidéo. Ah, c'est un peu ça. bizarre. Ouais. Bah, non, est mais en même temps, tu sortait une vidéo tous les ah, deux mois. Tu risquais pas la Tu T'as ton rival expédition. demi rêve demi On en regardait beaucoup. C'est le moment de tacler. demi c'est pas une arbre complète. Tu triches il est imperturbable, c'est terrible. Ah, là c'est lourd, là c'est lourd. Ouais, mais je vais pas en parler, t'inquiète pas. J'en ai écouté ça. Ouais, de ah, la marche là. <rire> c'est une série de casse. il fallait... <rire> ouais, la force. La résistance elle est spéciale, quand je tire, j'ai remarqué, euh, on dirait ça. Je sais pas, ça change un peu en route. <rire> allez, allez, jusqu'au bout. Ah, il ah, y ah, que j'ai mal. t'es sur euh, Oh, 10, 10. Pas facile là C'est que la résistance... C'est spécial, sans modifier modifiant truc que j'ai modifié la résistance. <rire> quand tu redescends, ouais, t'as un à-coup qui est puissant en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait que l'excentrique est un peu accentué entre guillemets. Ok, ça marche. il ouais, met la pression. Ça va être long, hein. Moi, ah as ouais, ouais, lourd, Moi, t'as lourd déjà. Ah, tu vas le sentir, il y a ah non, Je sais, j'ai vu. Là, tu faisais pas semblant. Ouais, t'es bien. Gros. Ouais. Allez, gros. Ouais. Allez. C'est bien. C'est propre, oh. ouais, c'est propre, <rire> c'est propre, c'est propre. Allez bon, encore, on va encore rechercher, Encore, encore. Vas-y encore, au moins 8, vas-y. Encore. Bon, je ça sais mon épaule, comme sur le t bar. Tu vois quand je suis en prison à mon avis T'as tendance toi, tu retiens quand même beaucoup de mouvement avec les bras ouais. Du coup ton plate elle est pas assez mobile Et elle se contracte pas, elle redescend pas comme il faut tu vois Donc tu tires fort avec le bras et l'épaule à bon avis elle prend pas comme ah il faudrait la charge elle pas adaptée là Ouais non mais c'est lourd, hein, c'est lourd Tu mmh. vous avais voulu me suivre les gars ah, ah ouais je... Moi je vais <rire> Il est moins de 75 les gars Je suis en train de mettre des coups à mon ego tout à l'heure des coups comme ça ah Toi ah, tu fais son poids, tu dois prendre ses charges Ah elle était bien Ah c'est propre ça Toi aussi Ouais ah, j'étais pas bien. Oh. c'est que là <rire> J'essaie de travailler avec dos. Sec, sec avec un dos. Dur. Non, on voit T'as bien creusé. T'as bien creusé. Souvenez-vous, on l'avait vu avec la vidéo Aveneur. Il faut bien justifier les 4 kilos au moins. Mais du coup, en combien de temps là ils vont voir si c'est chargé ou pas. Si ça va trop vite pour eux. Avec Aveneur, c'était quand C'était fin décembre. Fin décembre, on est Encore. En deux mois. En deux mois, j'étais à 90. J'étais à 90. Non, il y a quand même moins final. J'étais à 90, 91 avec Aveneur. Et là, bon, cette pesée d'aujourd'hui, je crois qu'elle est un peu faussée. Tu vois, c'était 87 je suis à 88, quoi ça fait 3 kilos en deux mois tu vois c est, c est, ouais, Mais même 4 kilos ou... ça fait 500 grammes par semaine ça. après, après c'est la limite t'as pas dépassé J'espère, bon, ouais. niveau perf j'ai pas encore perdu tu vois Je sens que sur la fin de la séance il y a de jus Mais si je dois envoyer une perf, si c'est pas un ouais, retour ouais. à passer ça passe quoi tu vois Et moi je veux pas être le seul mais je trouve que t'as perdu des pecs Oh putain, oh, le... il <rire> suffisait de dire ça Non mais moi j'avais remarqué que c'était un <rire> retard chez lui Mais tu vois, ils sont en train de balancer la règle Parce que j'ai des gommes partout Je suis en train de me faire massacrer par un mec en déficit calorique. Ouais. Il faut, plus ils vont pas poster la vidéo Ils ont monté devant la haine, ils vont pas la poster Ah allez, là c'est une vraie charge. Avant c'était pour rigoler Ouais. Ok. Je n'ai le dos au Power. Il n'y a pas longtemps, je suis parti sur le de Power. Ils ouais. m'ont fait faire les terres, je suis niqué le dos depuis ouais. que je ne toujours pas récupéré. Mais Ça, c'est le souci du Power. Ça se ou... Ah, je vais me mettre dessus, on ouais. va C'est toujours un... à la limite du Power. Ça Tu vas te niquer. Bah, va tu es à sur. la limite de ce que tu es capable de faire, donc forcément, que, si tu vas te blesser. Ouais, force. Allez, wow. bah, voilà Avec des bah, grosses voilà. épaules comme ça. Je l'ai senti tout seul. Ouais, tu tout peu. seul. Voilà, facile. très propre, hein Eh ben, mon gourmand. C'est bien, c'est bien. On va partir une série d'obas. C'est bon, là, t'as essayé es 10 hein? <rire> je comprends aussi non Un peu ouais. <rire> un peu beaucoup. J'ai l'impression que je danse. Bah, doucement, doucement quand je l'ai passé c'est intermédiaire. Ah c'est ouais. ah, bien Propre, ah, propre. Ouais c'est propre. Nickel, super. Je m'attendais à plus lourd mais ça va. Non, non mais il faut avoir sur les Ça va. Ça va. Bien, mais à 30 c'est mort. Je le sens qu'à 30 ça va être mort. Ah mais c'était de la chauffe Pour lui oui. Bah ces intermédiaires en fait on peut pas mettre 30, on peut mettre que 28 et 32. Ok, il va falloir faire un choix les gars. <rire> Et il est dans une position moins avantageuse que la nôtre. On voit que tu es député de la charge. C'est du potage de gueule, gros. <rire> <rire> en plus, c'est là. 16. Il a mis 16 pas 32, c'est n'importe quoi. Allez, place-toi bien, solide. Et en Comme ça, Non, non, non il ne bougera bien. pas. Non t'inquiète, c'est pas assez lourd. Attends, ça c'est la première Ouais, c'est bien, elle hein. Ouais, t'es top là. Fumier. Ouah Oui, il tombe Si je fais ça, là ça passe. Et je travaille sur le centré comme Il fait les jambes là aujourd'hui. Tu le vois Ah tu vois, tu fais les jambes là. Non, c'est lourd, c'est trop lourd. N'oublie pas que tu vas gardé du jus pour le patch express à toi. Oh putain. Il va être terminé. Ouais non il veut me blesser gros. Et après ben, fois t'as les gars. On <rire> on hein. Kylian, on travaille ensemble, faut pas me faire mal. <rire> Je oh, suis chez redoué. Après il suffit que j'invite Kauchouvar pour le dégommer aussi. Lui et... ça va être un peu plus compliqué. Il n'y aura plus que beaucoup le promo quoi, tu vois. Ah sur les jambes, il y a moyen, non hein. Ah allez, t'envoies Ouais, c'est propre, hein Super Ouais, c'est bien. Il faudrait que j'essaye votre position quand même activer comme ça. Ouais. C'est propre hein Ouais, t'es bien Allez ça donne là. Purée, c'est bon, super Eh dis-toi qu'au départ on était parti pour 30, il y a 32 là Tu mets un fond d'eau, une scoop, et je vais nettoyer. Oh mais t'es <rire> qui <rire> je, je vais te faire un peu de temps. Pas de soucis. Après il m'a tu fais des trucs. Et voilà, de... voilà <rire> et Oh là là Très boniaque Kylian. Euh, <rire> bon, L'idée c'est que une tribu, sont géniales, tu vois, j'ai rien à leur... à leur reprocher. Pour moi, c'est toujours frais. vraiment la marque de, de référence, tu vois. Et euh, si j'ai quitté, c'était plus bah, pour euh, suivre Avner, vu qu'il ouais, avait son projet, tu vois. Avner, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Et euh, son but, c'était vraiment de faire un truc qui soit solide, qui soit transparent, qualité avant tout, tu vois. Et vu que c'était destiné aux gomuscus, l'idée étant donné que Nutribus, bah, ça, il se disperse de plus en plus, quoi, il va le toucher à tout le monde. Je me suis dit que potentiellement, en plus Avner, je le connais, si je le connaissais pas, jamais je ouais, vous Mais potentiellement, là, il est pile sur mes valeurs, en fait, tu vois. Bah, c'était une marque et qui te ressemblait et... plus. C'est ça, en fait. voilà. C'est ça bah, bah non, on est parti exactement pour les mêmes raisons. Ouais, même en plus, on savait que c'était de la qualité. Et ça nous a rassurés quand on savait que toi aussi, étais mm -hmm. parti c toi, non, tu étais parti là-bas. C'est peut-être pas n'importe quoi. Tu non, mais tu fais attention à ta jet, tu fais attention à tout. Ah, puis euh, ce qu'il faut dire aussi avec Avner, moi je l'ai eu en coaching, tu vois, c'est ça que je, ouais, je le connais, entre guillemets, dans sa façon d'être. Au début, c'est vrai qu'Avner c'est un personnage où tu te dis c'est rigolo, tu vois, il fait des blagues, il a beaucoup de projets, ceci, ouais. cela. Mais je me suis rendu compte en le coachant de champ, en fait que c'était limite le mec le plus euh, carré, le plus régulier de tous mes élèves ou presque tu vois alors que j'en ai quand même pas mal des élèves Et euh, je me suis dit en fait, s'il est carré comme ça pour tout, ce qu'il fait, il le fait bien ouais, en il a qu tout en tête et je crois ouais. que ça il veut vraiment ça. que ça marche Et il fait sérieusement Clairement Du coup tu y crois Voilà ça. donc euh, j'ai confiance et sinon j'y serais pas allé quoi Mais Bon pas sur vous, ça va être avec toi avec vous qu'on va pouvoir faire monter cette marque Fusion 10 les gars. C'est chez moi, ça fait le goût de C'est la vidéo de qui p Lien, Lien Lien 10. 10 Le monteur, on bip, on bip <rire> En plus il est planté. vous avez vu les machines qu'il a, c'est bon hein? Donc, On a un vent et deux altères. C'est ah, ça, c'est on dans quelques minutes On manger et puis euh... C'est euh, Ami. Oui, j ai j ai ami. Un ami. Ouais. On fait séance d'eau et Paul aujourd'hui Je c'est Non, il fait payer l'entrée lui Le gars il rentabilise les machines Ouais, je te fais goûter, fait, te te faire faire goûter, goûter ma vanille. Hein. Comment ça ben Pour voir si elle a une même boucle avant. Tu penses qu'elle est différente attends, attends, Kylian, quand t'as mal appris des choses, Toujours toujours faire. Moins 10% que la diffusion de Kylian, 10. Du coup, ta technique. Il ouais, y a un peu d'eau. Bon, elle se mélange mieux avec la, la cacao, tu vois, mais hop, il y a un peu d'eau. Enfin, Il y a mon volume d'eau qu'il me faut. Hein. Je ne dois pas rajouter après. Ok. Je tourne ici. Hop là, ouais, ça fait un petit tourbillon. Hop. Tu Et vas pas me dire tour. que là, il n'y a pas de grumeaux, hein. C'est quoi cette technique là Honnêtement, il n'y a pas de grumeaux. Il a, il a juste il a rajouté non, deux, hein. trois... Ouais Bon, je prends pas beaucoup la valise, donc peut-être que là il y aura quelques grumeaux, mais j'ai fait ça pour ma chocolat, je n'ai pas assisté plus. Hein. Pas de mytho. Il hein. bon, y aura un peu de, de mousse, hein, mais... non, Je te jure que c'est bien mélangé. Moi je fais plein de manières et au final j'ai que. <rire> bah ouais, moi j'étais comme ça. tu sais, ça fait des années que j'ai dû développer le truc parce que c'est Nitrimus qui ont commencé avec les whey ouais sans, sans émulsifiant. Ouais. Là sans émulsifiant, du coup j'ai ma technique, tu vois. Et euh, c'est la même chose avec celle-ci, il a bah, pas d'émulsifiant non plus. Mais c'est parfait. Je te jure que je la trouve bonne. Je, je le rajoute un peu fait... Mmh. Non, vraiment délicieux. Goûte, je te je good. jure que je la... moi je trouve qu'elle est bonne. peut tu es fou, hein. peut tu es cramé ou... Elle est bonne. Non, je préfère la chocolat. <rire> je préfère la chocolat. Tu <rire> si veux je peux ouais. mettre les vitamines et tout ça, vous La tire. Les grosses influences. Ouais, je, te... je, <rire> je crois qu'il a dit 6. Si je dis pas de bêtises celle-ci Là les gars, après cette vidéo, foncez sur le site Là où est, elle est disponible Ouais Côte Kylian Il est bon <rire> Il est partout gros, c'est pas la peine <rire> oh, ben, genre... <rire> en Toi fait, le top 3 des compléments alimentaires ce serait quoi Bah collagène déjà okay. De vois, tu vois je suis Il triche. Bah déjà moi, les protéines, genre. genre les protéines Je me dis si j'ai pas ça, ça me casserait vraiment les couilles euh... De cuisiner Bah d'abord mes apports en protéines à chaque repas Parce que ton repas du matin tu vas pas te faire ton poulet, tu vois. T'as enfilé 150 grammes de jambon, t'as peut-être pas envie, hein. ça peut être sel. Les oeufs, maintenant les oeufs, à euh, moins de jeter à chaque fois jaune, tu vois. Euh, tu te retrouves quand même beaucoup trop en lipides par rapport aux protéines, ouais. tu vois. Ah ouais, ils calculent même ça. Ah moi je suis un ah, ah, tu oui, si, vois ouais. les 6 oeufs complets, mais les prises de masse. Oh, oui, non, je fais attention à clairement. Ouais ah, si, c'est pour me trouver. Non, parce qu'en fait, tu vois, le truc c'est que quand tu fais une prise de masse, ce qui va vraiment faire que tu seras beaucoup plus fort, beaucoup mieux qu'en temps normal, c'est d'être super en glucides en fait, tu vois Et du coup si euh, t'es très haut en lipides, potentiellement, as peu tu peux être moins haut en glucides, ou alors t'es encore beaucoup plus haut, tu vois, et donc tu rentabilises moins, tu vois. Ah, je suis à fond. C'est vraiment, vraiment propre. Et si je suis à fond, c'est parce que J'aime le fait de m'entraîner, tout ça, tu vois, c'est ouais, ça. Et de bien manger, de bien puis... dormir. Ah, c'est quoi. quoi, tu vois. Il faut se remettre dedans en focus. Okay. 14 ans, ça fait longtemps que je vais arrêter avant, je te <rire> le dis, c'est mort. <rire> moi, je vais être cassé avant, je te le dis, c'est mort. Bah, Dis-toi à Gundil après, euh, je sais pas, moi, 60 ans de muscu, ouais, <rire> ouais, est il est toujours là, il fait grave. toujours autant, il fait même plus, quoi, tu vois, il est incroyable. Lui, il a des machines de fou. Quand ah, il, parle de actuel, actuel. il a des trucs de fou. Ça. Tu sais que sincèrement, je oui. pense peut-être de vous contacter, vous discuter avec, il y a moyen. Ouais, je pense qu'on ah, pourrait non. discuter avec. Ah, je vais pas, pas osé encore, on attend. Hein. Je veux dire, la génération, elle a vraiment changé, tu vois. Il y a vraiment eu un monde avant Covid et après Covid au niveau je de la musculation. Je, je là, va, es tu suis totalement, totalement d'accord. Ouais. Donc là, je pense que ça vaut la peine que moi je m'en mette bien en avant, parce que pas que je veux faire le mal ou quoi, mais vis-à-vis -vis de beaucoup d'autres contenus qu'il y a, je crois que j'ai quand même un truc intéressant à apporter. Ouais, et je suis potentiellement, même réapporter ce que j'ai déjà donné ce sera suffisant parce que euh, les gens, ils ont oublié. Ou alors ils n'ont pas vu parce qu'ils sont arrivés plus tard. T'es et... sur TikTok ou pas du tout Je ouais, je me suis ben, inscrit ouais. récemment il y a quelques mois. Quoi, tu vois. Il va péter un plomb. Ah ouais. Ah coup mais, coup ouais, mais ça me rend malade. Ça me rend malade. Et puis même. Il y a le contenu muscu qui est dégueulasse, mais t'as tout le reste aussi. Tu me dis putain, TikTok c'est quand même bizarre. Tu vois. Ouais, c'est. T'as des meufs. La partout de Pour moi ça me dérange pas de voir des meufs avec des ah gros bas, <rire> tu vois. Mais tu te dis j'étais pas venu là pour ça de base quoi. Je suis d'accord. Je m'attendais pas. Ah c'est chaud c'est chaud. Mais du coup pour toi t'as beaucoup de meufs. Bah, bah normalement, il, il veut te, te, te mettre dans la merde. en a Non, en fait, le truc c'est quoi Tu restes un petit peu plus longtemps sur un truc Il le voit même... direct. Le, le gros piège c'est comme... Non, en fait, plus tu passes de temps sur la meuf, plus il va tendance. Ah, c'est ouais, ça, c'est ça le piège. Ça. Ça, ça. Ça. Des trucs avec des, des handicapés, style, des, des gens qui manquent des bras, des trucs comme ça. Ouais. Du coup, t'es un peu choqué, tu regardes. Et puis après, pas vite t'en a t'as tout ça ça, tout ça. Mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que tu vois, moi je préfère entre guillemets les réels sur Insta. Parce que ils sont ouais. pas aussi fous, tu vois. Ouais, bah, genre ouais, moi, bah, mon bah, domaine c'est la muscu, je regarde tout le temps les trucs de muscu. Pourquoi les trucs de meufs arrivent Parce que des meufs, elles sont dans les trucs de muscu, tu ça ouais. c'est souci. Mais sur Insta, ça reste vraiment quand même muscu, tu vois. Parce il y a, y a moins de forcing, il n'est pas ça comme voilà, ça, tu vois là, c'est ça. on parle comme des vieux. Ah bah ouais <rire> Putain, ouais. Bah, génération... Bah ouais, il ouais. ouais, faut, pas, faut pas devenir des vieux rageux, là, comme ça. Mais ouais, non, je suis <rire> d'accord avec lui qu'il y a eu un virage à un moment, même ah sur YouTube, que le contenu a complètement changé. Ah ouais, YouTube a complètement changé, tu bah ben moi je regardais des vidéos genre, comme toi où t'expliquais des trucs et tout, je me en ouais. rappelle encore que l'astuce t'avais donné avec ses élastiques pour sentir mecs ouais. ouais. Des trucs comme ça, vidéos de Rudy, f des histoires sur la muscu, ça est et ça a complètement dérivé avec des mecs euh, qui veulent ouais. moquer des gens, ouais. faire des perfs, euh, amuser la vrai. galerie, ouais, d'un coup comme ça. c'est de titans, ça. Tous ceux qui ont percé sur la voilà. muscu exactement, viennent Et TikTok, le mon avis, a explosé aussi un peu pendant le conflit, on ouais. ouais. ah. a dû avoir un truc comme ça. C'est ça, ouais Mais ouais, quand les muscu a complètement changé, on a... Très peu de vidéastes maintenant qui font du contenu sérieux sur la muscu en soi, oui. tu vois. Après, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Du coup, les gens bah, le, le, ils savent, il il toujours quelque chose à non, un bon, là, on l'a fait, fait aussi, tu vois. On, fait on toujours a mis toujours quelque chose à faire. On fait plus maintenant face caméra, on donne ouais. des conseils, des astuces. Bah, Malgré ça, il y en a quand même chez qui ça marche super bien. Genre, tu regardes Nassim, bah, ça marche. non, non, non, ça ne faut pas le mettre non plus. Il ne faut pas rien mettre. Donc, Nassim, il doit sa réussite à toi. Ah ouais, exactement <rire> Clairement, vrai, vrai, ça. clairement pas, clairement pas, ça Je prépare quelque chose que je, je tiens à vous le dire. T'inquiète pas, je sais. Code Fusion 10. On a commencé à, ah. à 18h. Euh, ouais. Là, on a abusé de ouf. C'est parti en couille. Grosse séance. Euh, grosse perf, Kylan. Franchement, t'es un animal. Bah, aussi, du coup. Nous, hein. on a bien compris. Il faut mettre lourd. Il faut envoyer, quitte à engager d'autres muscles. Intensité. Intensité. Intensité et pas, quoi. Je crois que c'est une des séances les plus laborieuses que j'ai fait depuis que j'ai commencé la musique, je te le dis. J'ai mon cerveau, il en Même moi. Vous avez pas vu, les gars C'est la première fois de ma vie, j'ai failli m'évanouir sur une rep. On <rire> l'a pas filmé. <rire> C'était Fitness Fusion, Force et Fun. Fun, fun. <rire> fun.